Donc, lorsqu'on va dans « Mes programmes euh, », la première chose qu'on va devoir faire, c'est en bas à droite, il y a un bouton « Plus », on va appuyer sur ce bouton. On va sélectionner quel type de programme on fait, puis quel type de robot est-ce qu'on sélectionne. Donc, tout d'abord, le type de programme qu'on veut utiliser, c'est le bloc qui est au centre. La version en droite texte est un peu complexe, ou je dirais un peu plus complexe, euh, puis la version à gauche, les dessins, c'est beaucoup plus limité. Ensuite, on s'assure de venir choisir le bon modèle. Donc, règle générale, c'est sphéro pour le modèle 2.0 ou pour le modèle Spark. Il y a aussi des sphéro mini ou la sphéroli qui sont les modèles les plus répandus dans les écoles. Ensuite, on peut venir indiquer le nom du programme qu'on va faire. Donc, dans notre cas, comme on fait le défi 1A, on va indiquer ça comme nom, et ensuite on fait « Créer ». Une fois que c'est fait, on va rentrer dans l'interface de programmation. Dans l'interface de programmation, vous allez voir en bas l'ensemble des blocs, des catégories de blocs. Donc, tu as des blocs de mouvement, lumière et son, commande, opérateur, comparateur, capteur, événement, variable et fonction. Donc, aujourd'hui, nous, nous allons nous limiter à la section Mouvement et au premier bloc de la section Mouvement, qui est le bloc Roulé. Ce bloc-là comporte trois paramètres. Le premier paramètre, c'est la direction. Donc, droit devant nous, c'est une direction de zéro degré. Si on veut que la sphéro se déplace vers la droite, c'est 90 degrés. Si on veut que sphéro revienne vers nous, c'est 180 degrés vers la gauche, 270 et on retourne complètement en haut. Donc on peut prendre notre doigt pour venir glisser la flèche, on peut aussi appuyer au centre, ce qui nous donne un clavier numérique, puis on peut venir indiquer exactement le degré on veut que la sphéro se déplace. Donc, par exemple, si on cherche quelque chose de très, très précis, comme 23 degrés, on peut le choisir. Nous, on va le laisser à 0. Le deuxième paramètre, c'est la vitesse. La vitesse va varier de 0 à 255, qui est à sa vitesse maximale. Donc, on peut le réduire. On ne veut pas nécessairement que la sphéro est si vite que ça. On va généralement travailler entre 10 et 50 pour avoir une vitesse qui n'est pas trop grande, afin de conserver une certaine précision. On peut décider si on veut que la sphéro se déplace vers l'avant ou vers l'arrière, en faisant varier le petit bouton à côté. Et comme pour la direction, on peut appuyer directement sur le nombre. Ça fait apparaître un clavier numérique. Puis on peut aller sélectionner exactement la vitesse que l'on désire avoir. Donc par exemple ici, 40 ou une vitesse de 20. Ensuite, on peut venir sélectionner la durée. Donc ici, on peut avoir une durée de 2 secondes, par exemple. Donc ici, on est venu régler dans notre bloc roulé la direction, la vitesse désirée et le temps. Bien important... Il faut garder en tête que si on a une vitesse de 20 pendant 0 secondes ça fait que le, la sphéro ne se déplacera pas. Même principe, si on avait une vitesse de 0 pendant 4 secondes, elle ne va aussi pas se déplacer. Donc, c'est une erreur qui est relativement fréquente. Donc, une fois que c'est fait, je vais prendre mon bloc, puis je vais venir le placer vis-à-vis -vis le bloc de départ qui est programme au lancement. Puis, si j'appuie sur « Démarrer », là à ce moment-là, la sphéro se mettrait à bouger. Maintenant, bien important avant, il faut appuyer sur le bouton « Aim » qui nous permet de calibrer notre sphéro. Ça va faire apparaître sur la sphéro un petit point, une petite diode bleue, qu'on doit toujours placer exactement vers nous pour savoir dans quelle direction que la sphéro va se déplacer. Une fois que c'est fait, on peut venir démarrer le programme, puis on va voir ce qui se produit. Donc, notre sphéro se déplace vers la vanne vitesse de 20 pendant 2 secondes.